batterie j'ai commencé relativement sur le tard, j'ai commencé vers euh, 17 ans, euh, donc euh, j'ai appris ça un petit peu par hasard, au final à une réunion de famille euh, pour l'anniversaire de euh, ma maman, euh, euh, comme j'ai une famille de musiciens, on avait décidé de créer un petit truc et de le jouer en live le jour de son anniversaire, donc tout le monde avait son instrument parce que voilà, tout le monde jouait un petit peu et il euh, y avait la batterie qui était libre et moi qui ne faisais rien donc je me suis dit allez vas-y on, on va tenter et là c'était... Euh, révélation, euh, j'ai adhéré vraiment tout de suite euh, au, au principe euh, à voilà, la base rythmique, euh, c'est quelque chose qui m'a vraiment attiré tout de suite et quelques mois après du coup j'ai commencé à prendre des cours en école de musique euh, pendant 2-3 ans à peu près, pour, histoire d'avoir les bases, euh, les baguettes, les rudiments et puis surtout acquérir une méthode de travail quand même vachement important quand tu débutes vraiment en autodidacte complet euh, tu sais pas trop par où commencer euh, et vers quelle direction aller. Là au moins ça permet de cibler et d'avoir une méthode de, de travail, comme je disais. Et après c'est beaucoup de travail euh, perso, beaucoup d'écoute. Euh, depuis quelques années maintenant je suis, je suis autodidacte, vraiment beaucoup d'écoute, un morceau qui me plaît, moi bah, je vais écouter, isoler la partie de batterie et essayer de reproduire. Essayer bah, ma vraie reproduire ça, d'intégrer ça dans, dans mes différents styles de musique euh, que je peux pratiquer. C'est important hein, d'avoir. Euh, pas seulement un bon musicien, mais d'avoir aussi un bon pédagogue qui donne aussi le goût euh, de la musique. Voilà. Par mon métier de magasin de musique, je vois quand même beaucoup d'élèves qui sont pas fait dégoûter, parce que le terme est un peu fort, mais tu vois qui sont lassés de l'apprentissage de la musique euh, en général, du fait que ben, le, le professeur était peut-être un petit peu trop rigoureux, demander pousser un petit peu trop, et, et voilà, pas trop en demander non plus. La musique reste un loisir, sauf quand on veut vraiment faire son métier, mais là c'est l'école vraiment spécialisée pour moi. Euh, donc le euh, en fait de voilà, trop en demander à, à, des, à des étudiants, à des élèves, voire des enfants, bah, ça, ça casse un petit peu l'attrait qu qu'on peut avoir à l'instrument. Fin février, avec un de mes groupes qui s'appelle Lillicoie, on a fêté donc, les 10 ans d'existence du groupe à la boîte à musique de Waterloo. Euh, et donc Du coup on avait fait les, un peu les choses en grand, le euh, concert a été filmé donc, euh, par, euh, par une société. Et on, en fait on a fait une formule améliorée de, de ce groupe, parce qu'à la base on est cinq. Euh, et on a fait appel à des copains euh, pour différentes sections, par exemple trois copains au cuivre, deux pour les, euh, les percus, avec des percus industriels, grosse caisse de défilé, sympa le défilé, des choristes qui sont venus, une danseuse burlesque qui est venue sur scène, on était jusqu'à un maximum de 13 sur scène. Et donc du coup euh, c'était vraiment sympa, tu as de jouer un petit peu comme un collectif au final et puis bah, la, la boîte musique, le son est top, le son est, le son est cool, l'ambiance était là. là c'était une belle fête d'anniversaire. Du coup c'était vraiment un, un super souvenir. <musique> Pire souvenir en tant que batteur, non, non, bah, enfin, C'est pas pour faire le mec euh, tout est beau, tout est rose, mais j'ai jamais eu vraiment de de mauvais souvenirs, de mauvaises expériences de scène, j'ai toujours eu la, eu la chance de jouer toujours dans des endroits relativement sympas, dans de bonnes conditions. Donc euh, même dans des bars tu vois, tenus par des potes où effectivement même conditions sont et même public des fois ça rien à foutre que, que tu sois là. Mais vois, le fait de jouer dans, dans des bars de potes, bah, l'ambiance est là, tu te marres bien. Et... Puis l'avantage aussi c'est que je joue dans mes deux projets avec des amis, avant d'être des musiciens, on s'est connus avant de faire de la musique ensemble, et donc du coup même si ça se passe mal sur scène, parce qu'il arrive des, toujours des pépins, euh, et des choses qui ne se passent pas comme prévu, pour bon, tu t'en foutes avec tes copains et, et, et tu t'amuses, même si le public ne réagit pas, bah, t'es là, tu fais ton truc, et, et voilà, donc non j'ai pas vraiment de, comme ça au premier abord de souvenirs qui, qui paraissent désagréables. Voilà, c'est quand même un projet qui est quand même euh, assez enrichissant. On a la chance de faire des, des belles dates, comme je disais à la boîte à musique, par exemple boîte Relo. Là, on est engagé sur le tremplin Virgin Radio. Donc, on a été sélectionné parmi euh, cinq artistes euh, de la région euh, pour représenter euh, le Nord Pas-de-Calais. Et euh, si on passe à l'étape suivante, à la finale nationale, donc tu as onze villes qui participent. Donc, un vainqueur va être dégagé par ville. Et si on a la chance de passer à l'étape suivante, bah, c'est euh, finale à Paris, euh, peut-être en signature dans un label. Donc, euh, on espère, euh, on espère que ça nous ouvrira euh, des portes, au moins faire de la visibilité, parce que bon, voilà, y a, on est quand même 55 groupes encore en, en lice, donc euh, ça fait ça fait du monde, ça fait de la concurrence, donc mais ne serait-ce que tu vois, de faire un petit peu de visibilité via le site de Virgin Radio, ça peut permettre d'ouvrir de, des portes. Là, on joue le 11 juin euh, à Decathlon Campus, au Relais pour la Vie, parce que quoi, c'est un groupe aussi engagé. On joue euh, dans, pour des associations, euh, les Restos du Cœur, là le Relais pour la Vie par exemple, le Secours populaire. Enfin voilà, on essaye, Parmi notre, enfin avec notre expérience de musicien de jouer aussi pour des, pour des bonnes causes. Au niveau du style, moi je suis plutôt vraiment sur quelque chose d'efficace. Vraiment simple, efficace, pas en mettre partout, mais vraiment au service de la musique, avoir une bonne assise rythmique pour que tout le monde soit sécurisé entre guillemets. Pas se dire putain le mec derrière, si le tempo qui est comme ça, ça ne va pas le faire. Vraiment sécuriser et rassurer tout le monde. Et si jamais je sens qu'il bah, y a un, un creux dire, dans la compo dans le morceau, bah, essayer de mettre un petit quelque chose qui va apporter une petite couleur, un petit relief en plus pour, pour apporter une dynamique un peu, un peu sympa au morceau. Voilà. Rêve est vraiment basique, hein. c'est comme beaucoup de musiciens. Moi je joue au fur et à mesure sur les plus grosses scènes, enfin euh, les plus grosses dates. Si possible avec mes projets actuels, Parce que, Voilà, c'est quelque chose qu'on essaie de faire mûrir, on tire vraiment tout dans le même sens. Après voilà, on ne sait jamais de quoi l'avenir sera fait, mais dans l'idéal, dans, dans les projets auxquels je suis engagé, ce serait vraiment top de pouvoir les faire décoller le plus haut possible, vraiment avant tout une bonne aventure humaine quoi à voilà.